Vas-y, continue, continue. <rire> C'est n'importe quoi. Oh oh Fais-nous la belle cascade. Il y a le petit logo de l'école et il va monter dessus. T'es un petit sacripant, ripant, toi <rire> c'est chaud. T'as baptisé l'école. Bon, on est à l'entrée, en fait, ça c'est le début de ma vidéo. Du coup, Joseph, comment ça va la main Bah, mieux là. Ça va mieux. Ah, il plus rien là. On va pouvoir se refaire une vidéo, je crois. Ouais. après le sang en longueur, il y a un retard qui est prévu bientôt. Sans se blesser, quand même. Et oui. Bon, on va voir cet événement. Pourquoi t'as un gilet euh, comme ça orange Parce qu'aujourd'hui, je travaille dans le BTP. Ah ouais, ok. Pour la boîte. NGE. NGE. Il se passe un truc Ah, c'est là. NGE, -E, ESTP, travaux publics, il y a un truc Un petit partenariat avec les nouveaux sports. Ouais. Il y a du skate, du vélo, de l'escalade. Ah, on va voir ça. Du VTT trial t'as vu je suis corporate, hein. orange orange j'ai même des lacets orange on me dit à l'oreillette il va faire des petits des petites cabrioles sur ah. un tractopelle après là. allons voir ça je allez. ça je rien. Je veux voir ça vas-y c'est parti allez on va tester cette escalade ou quoi yes, on teste <rire> petit battle <rire> j'ai mieux que ça j'ai Mathilde Bessara qui va tester avec toi ah non là c'est une course qui est pas pas équitable, hein, on pas est équitable. Ouais. Ouais. ça y est on est équipé et il y a Mathilde qui est là Mathilde, ton palmarès. Double championne de France. Ça promet. Et deux fois quatrième mondial. Elle veut me défier en escalade. J'y vais ou pas On va faire un truc, on fait un duel. Mais toi, tu vas avoir un handicap. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire On te coupe un bras, une jambe, oh. les yeux fermés. Les yeux, oui. Ah, les, les yeux fermés, ce les serait les pas mal. Les yeux fermés, mais attends, mais ça, ça, ça se fait. Du, du lourd handicap, ça. Ah, elle part 3 secondes après toi. Ouais, non, mais bah, 3 secondes, 3 minutes, ouais, ouais. déjà. 3 ouais, ouais, si, si, secondes, partir, je suis réel. Pour essayer un bras, ouais. Un bras, ok, ok. Bah, attends, laisse-moi faire déjà un petit test. Quelle grâce <rire> voilà. ah, Pas facile, mais je l'ai fait. Franchement, je pense que c'est trop facile. Ah ouais Après on peut le faire plus vite. Je donne le top départ, vous êtes prêts 3, 2, 1, go Alors je rappelle que Mathilde est en difficulté, elle a le droit de monter qu'avec une seule main. Et pour cause elle a 30 ans, mais ça fait 18 ans qu'elle fait de l'escalade, elle a été deux fois championne de France et deux fois quatrième mondiale en escalade de difficulté. Aurélien arrive quelques secondes, centièmes de seconde avant elle, mais est-ce qu'on la ferait pas monter euh, en oui, bonne condition on, Bien ouais, sûr ah, Ok, pour être humilié vraiment de... cette fois-ci, après on ira faire du vélo hein. ouais. <rire> Mathilde Bessara part en mode normal, attention 3, 2, 1, go Aurélien va tellement vite qu'il qu mouline, mouline, il patine sur, les, sur le mur d'escalade Mathilde est vraiment très agile et elle remporte le défi, Aurélien s'est emmêlé un peu dans la corde Voilà donc Mathilde est en train de descendre et Aurélien vient de taper maintenant le, le sommet de la tour On pas Patrick Moi j'ai trouvé que c'était serré. Il est gentil ouais, <rire> est sympa, est sympa. On passe au vélo alors Aurélien maintenant Ouais c'est mieux Mathilde vélo, Moi Allez, vélo. Il m'a donné une idée, j'ai trouvé d'essayer On passe au skate maintenant que les meilleures idées sont pas les plus bêtes c'est ici que ça va se passer, la zone trial. Là, j'ai mis mes trois poteaux. Là, il y a deux modules. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis un beau tractopelle sur lequel je vais devoir sauter. Ici, sauter sur le godet. Ça va être cool. Ça, c'est à la fin de la journée. On va rechercher l'ami Joseph pour son défi skate. Alors, le clown 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça 8, plus le tient 9. Oh le bordel! Bah déjà, en fait, euh, le dernier skate il roule pas quoi! Mais faut que quelqu'un me tienne! Ouais, je, moi je filme! Hop hop! Oh oui. pop, pop. Attends, je te filme au téléphone aussi, attends, je te ferai ton TikTok! Faire. Faut pousser le premier, moi je dis! Ou une corde, il faudrait, t'as <rire> pas une corde? Ça trucs, ça. Ouh. Et si tu prends une rubalise et qu'on les serre entre eux, genre. J'ai peut-être euh, une sangle si tu veux, une sangle ou un tendeur, tu veux? Allez! Parce qu'en fait, le va partir comme ça, Ah ouais, ouais, ouais! Bon, on revient avec une sangle, deux petites secondes! Une sangle, bah voilà, premier truc ici, hop Ah elle est bloquée Viens là toi Dans le nouveau camion Là il faut que je le stick là je cherche un mec qui pourrait me faire un covering sur mon nouveau camion pour les démos là je vais installer une galerie j'ai volé voler le BMX Flat de raf ça y est, c'est prêt. La DDE, tenez. On est trois pour te regarder mettre une sang, ça devrait le faire. Et moi, j'avais proposé de faire ça et de normalement d'avoir un vélo. Il saute sur le vélo après ah, derrière. Non, mais ça va, frère. Hum et là, ça roule. Voilà. voilà, faut demander à Raf. Je me chie déjà, c'est dessus Essaye juste assis pour, pour voir. Un ballon de foot mais ça va, ça tient. Faut que quelqu'un me pousse au début. Ah, mais là. Oh, ah ouais, ça penche un peu. Quoi, Allez, c'est parti. Euh... Ouais oh. <rire> oh, <'es> c'est parfait là. <rire> Allez. Oh faut le lâcher, faut le lâcher. Lâche le un peu, juste deux secondes. Ça penche trop. <rire> Je vais ai mettre un vieux coup dans la fuite. Deuxième vidéo avec Joseph, deuxième blessure. C'est vrai que c'est wow. oui, ça marche trop. ça fonctionne. Ouais, ouais, vas-y à cheval. Ouais, ouais. Oui, vas-y, continue, continue. <rire> Con <rire> putain, ah merde, ça n'a pas marché. <rire> Explosion atomique, ça. Ils ont dit sauter. Oui. Oh là là, le surfeur. Oh le mec score Oh ah, le saut, le saut, le saut. Je veux le voir. Je veux. Ouais. Voilà, ouais, tu l'as, ah, voilà. tu l'as. Regardez, regardez. Polyvalent, vous le connaissez sur un vélo. <rire> T'es prêt, fils Regarde le On truc, est il, là, est... Pas il <rire> est pas, il est pas droit là. Prends ton envol. Ouais, il tourne ah voilà c'est bon. Alors, rétabli, rétabli. Ah, allez, la grande descente, montre-nous. Ça sera plus spectaculaire que moi. Yes Allez Roule roule le canon Dis-moi oh, oh. bon, la situation <rire> <bien. rire> Je me suis crassé dans votre camion oh, une je suis petite bêtise. <rire> Yes, ça c'est beau Allez jusqu'au bout On, va aller on bosser le valide celui-là Ouais, on va aller bosser un aller peu. Ouais, montre-nous d'ailleurs, on t'a pas présenté Raph. Bon, tu bon, nous fais une petite démo ouais. Vas-y. Sur la stage Et Moi, je fais du flat. Il faut, il faut mettre quoi comme euh, musique pour une petite edit Ah, ok. Ça, c'est quoi le nom Le spin Ça, c'est un méga spin. Ah, méga spin. Toujours plus, les, les Américains, c'est pas spin, c'est méga spin. Je vais te montrer ma spécialité. Okay. C'est le stubble duck. Euh, le stu stubble, je sais pas, duck canard. Ouais. Stubble, c'est quoi le Stubble, ça veut dire. Euh... Oh là là, poster, l'américain. C'est pas stable Ah, you don't comprend pas le français, je peux pas traduire. À la base, c'est une vieille figure des années 80. Et moi, j'ai remis au goût du jour dans les années 2000. Sur les pegs alors, oh yeah, bon, ouais. je fais un traveling ouais. en plus, c'est beau. Ouais. ouais. Avec la petite transition ouais. de la main, on l'a vu hier. Yeah. C'est tout en compenses, ouais. on essaie de gagner de la vitesse. Mon pied, il fait je un 300, 360. Ah oui, je pas vu ça. Sur le okay. pex. C'est pour ça que j'ai des embouts, tu vois. Ouais. Donc je les ah juste ouais. et je le passe dans mon dos, je récupère. En gros, a... Ah oui, ça, mais je me souviens ça. Ah ouais, non. Vrai, un fils. autre truc, ouais, ouais. ouais. Yeah. Ouais. Oh. Voir oh, oh. si j'arrive. Attends, je vais essayer. Petit tuto BMX plat. On se met devant le vélo. On tourne le guidon, pied gauche, axe gauche. Pied droit vient se coller sur la roue ici. Bien en appui sur la jambe gauche. Ça, j'imagine, c'est comme le trial. Ça paraît très simple, mais je pense que c'est galère. Ok, c'est mon défi. Ton pied, ah, c'est sensible. Ici, ouais, ouais, ouais. T'inquiète, je te tiens au début. Okay. Je te tiens. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Là, tu l'as. Là, tu l'as. Voilà. Voilà, first try Allez, allez. <rire> regarde, je vais lever l'avant même Tu vois C'était le BMX flat On va aller voir Céline quand même Elle nous faire ouais. une petite démo Quoi sa figure Elle, elle est très forte en boomerang Oula. ou cyclone no end Ok. Attention, transition cyclone Surprise. Surprise Alors on va voir un cyclone no and no foot. Ah. La technique. faut allumer le moteur. <rire> wom, wom, wom. C'est Link qui est champion de France, non Triple champion de France. Triple papa. Pa, pa. ça rigole pas. L'espace, il faut préciser qu'il est quand même très petit. Hein. C'est quoi une scène normalement de flat, idéal Normalement c'est au moins 7 sur 7. Ah ouais. Donc là on est sur la moitié quand même pas. Cyclone. Et... et. <rire> <rire> il y a eu le boomerang là, hein. Ah il a tout dégommé le boomerang Toujours les mêmes hein. Je dis pas mais c'est la famille qui fout le bordel ici quand même hein. Entre du skate dans le camion oui, ouais, ouais. Une chance, one chance Yes Yeah Allez on va aller voir les étudiants puisqu'on est là pour, euh, pour, pour faire des démonstrations à la base pour euh, l'école ESTP e et notamment NGE qui est partenaire de cette école. Ils nous ont conviés à monter des shows skate BMX trial et donc euh, on va faire la surprise aux étudiants de faire ces shows Ce monde. Ah, Elle est c'est n'importe quoi! On est sur la PlayStation là, qu'est-ce qu'il se passe? Yeah. Yes! Yes! Oh fait story en même temps, lui! J'ai je suis de là. Ouais, ou un petit un petit pardi, pardi, euh, tiré, ouais, bah ouais! C'est YouTube, des centaines de milliers sur Insta, c'est la vidéo sur la roue avant la descente. Wow. Qu'est-ce qui va se passer rien? Là, là, je vais l'allonger par terre, parce qu'il y a du type d'acrobatie par-dessus. Avec un dieu pour être cette... ouais. ouais. ouais. ouais. Il voilà, ouais, y a un petit ballon, regarde Alors, c'est la caméra à Fontenoy. On va faire une hola sur tout le tour de la zone On va commencer avec Joseph d'ailleurs 3, 2, 1, bam Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ouais. Attendez, attendez que je... Bam Oh là là là là là Ça a l'air tellement facile Ça a l'air tellement facile quand on va faire franchissement roue avant. Et en plus il reste sur la roue avant, il fait un tour complet. Ouais ouais ouais Yes Yes sur la roue arrière. Il être extrêmement précis. Quelle idée, j'ai j'étais en haut, j'ai trouvé une idée encore plus folle. Tu me connais. Là j'étais tu vois sur le, le dessus du capot qui glisse quand même pas mal qui s'enfonce on va essayer de pas casser. moi j'étais en, en rouge je me suis dit faut pas zapper ces étapes passer du doigt juste pour directement. Impossible. 3 mètres de long tu penses que c'est possible hein Moi je suis même pas sûr de ce que tu as dit parce que ça paraît complètement débile. Est-ce que le soleil tape pas trop sur ton casque c'est ça la question oh, par contre les gars faites vraiment attention parce que c'est vraiment engagé ce qui arrive donc j'aimerais qu'on fasse trembler le campus en tapant Le... Le... Le... Le... Okay, le... c'est une... Une... une fin de vidéo